Nathalie Claire, donc, vous êtes euh, donc, euh, directrice d'Orange. Directrice Orange du Sud-Est, oui. dans le quart Sud-Est de la France. Alors là, nous allons assister à une première à Marseille, du cinéma au vélodrome. Oui, en fait, c'est l'Orange Vélodrome qui fait son cinéma. Oui. Donc on est sur trois jours, trois jours de représentation avec une projection de trois films. Le premier soir, c'est Jurassic World le deuxième, c'est Fast and Furious et le troisième, c'est Les Dents de la Mer. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est faire vivre à tout un chacun, au plus grand nombre dans Marseille, une expérience cinématographique en plein air, à la belle étoile, et en étant assis sur des transats au sein du Vélodrome. Comme au festival sur la de la pelouse. Cannes. Au lieu d'être sur la plage, sur le sable comme à Cannes, ici c'est sur la pelouse, où l'OM rencontre toutes les équipes de France et d'ailleurs. Ouais. et alors en fait, pour faire vivre cette expérience au plus grand nombre, on a deux expériences inédites, c'est qu'on a tout d'abord un écran géant qui fait 25 mètres de diamètre et qui va permettre donc de projeter ce film et d'avoir des sensations, des émotions fortes pour toutes les personnes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un projecteur qui a été construit sur mesure pour cet événement. Ah bon euh, qui euh, a une puissance laser de 80 000 lumens. Wow. Donc avec un, vraiment une projection inédite et une image en 4K. Mmh. En fait, grâce à ça, ça va donner à tout un chacun une expérience extraordinaire au niveau des émotions. je suppose qu'au niveau du son, c'est la même chose Au niveau du son, c'est la même chose. Et euh, bien sûr, tout est gratuit. Euh, Lorsqu'on a ouvert la billetterie, en fait, en 18 minutes, les 2500 places par soirée ont été vendues. En 18 minutes sur les 3 jours. On a été obligé de rouvrir, en fait, une Lucky List de 300, 400, 500 personnes de plus pour que d'autres personnes puissent y accéder. Après vous avez donc ici tout un stand, des stands Alors déjà pour dîner le soir parce qu'en fait on a ouvert à 19h et la séance est à 20h45 donc en attendant la séance chacun peut se restaurer avec des food trucks et peut aussi tester toutes les animations qui sont là. Donc on a des animations spécifiques orange comme euh, la fibre, euh, Orange Bank, euh, mais vous avez aussi des petits ateliers de maquillage, de tatouage, euh, des ateliers pour les enfants, de la magie, euh, des gens qui font des exercices euh, acrobatiques. Et puis euh, on a euh, les coffrets de pop-corn gratuits pour tout le monde, vont distribuer autant que les gens en demanderont. Euh, pour qu'en fait chacun passe une magnifique soirée. Et, en fait tout ça. Oui. En fait, tout ça, c'est parce que Orange n'est pas simplement un opérateur de services euh, télécom. C'est aussi quelqu'un qui amène la connectivité, la 4G, la fibre, mais aussi un monde d'émotions au travers du cinéma. Puisqu'on a une chaîne qui s'appelle OCS, avec quatre chaînes thématiques à l'intérieur. Et puis, on a une filiale qui s'appelle Orange Studio, euh, qui coproduit des films à raison de 15 à 20 par an. Oui. en tout cas, nous, on est pierre parce qu'on peut dire qu'Orange aime le cinéma pas une raison commerciale ah non non pas du non. tout orange aime le cinéma aime l'émotion que ça procure à tout Et en même temps voilà tout ce que l'on voit autour là et qu'on va montrer au, à nos spectateurs eh bien euh, montre que vous êtes euh, vous pouvez faire un vrai festival de cinéma bientôt <rire> ouais. au, au Vélodrome c'est ce que je souhaite pour les années à venir merci beaucoup merci super